Bonjour à tous euh, donc, j'ai la dure mission de démarrer, euh, de, de chauffer la salle pour euh, cette session. En tout cas, euh, bienvenue. On est euh, ravi de vous accueillir. Donc, les équipes talent et les équipes euh, Microsoft. Donc, avec euh, Fabien, que vous avez vu, euh, qui est euh, le directeur ici euh, du Lab. On est euh, très heureux chez Microsoft d'avoir une présence régionale. Pour nous, c'est important d'être euh, voilà, en proximité avec nos clients. On est euh, ravi de vous recevoir euh, aujourd'hui, donc euh, avec talent. Euh, donc, moi, je suis Sébastien Longueto euh, chez Microsoft dans la division partenaire. Euh, la division partenaire de Microsoft, c'est une division qui est importante euh, parce que dans l'ADN de Microsoft, on a toujours travaillé pour adresser euh, nos clients euh, avec des partenaires. Euh, talent c'est notre top partenaire, on est dans le top 20 euh, en France, euh, voilà, avec aussi une implémentation euh, régionale, euh, donc euh, c'est important pour nous. Et avec pour nous deux grandes qualités, euh, c'est évidemment toute leur expertise technologique, c'est plus de 500 euh, consultants, je ne vais pas vous donner beaucoup de chiffres, mais 500 consultants qui sont euh, euh, certifiés euh, sur nos technologies, sur l'ensemble de nos clouds, donc euh, sur la partie infrastructure, euh, app innovation, sur voilà, le sujet euh, data, intelligence Artificielle. Évidemment, aussi le, le sujet d'aujourd'hui euh, autour euh, des entreprises euh, agiles, euh, du travail hybride, donc avec nos solutions euh, euh, Modern Workplace. Euh, merci aussi à, à Biscuit, à, je me trompe pas de nom, Biscuit International d'être présent aujourd'hui pour faire un témoignage parce que la réalité du terrain, c'est quand même ce qu'il y a de plus important pour démontrer euh, nos solutions. Euh, voilà, et Talent, c'est vraiment. Euh, euh, l'intérêt c'est qu'ils ont vraiment une démarche métier, verticalisée. Donc ils sauront adapter la technologie à vos besoins métiers. Euh, donc voilà, ouais, vous êtes entre de bonnes mains. Je vous laisse. Euh, euh, c'est toi qui enchaînes, ouais, avec euh, Hélène. Là, c'est bon. Tu m'entends Excusez-nous parce qu'on est filmé. <rire> bon, euh, donc, mais ben, ravi à tous de, de vous accueillir. Je me suis présentée auprès de tout le monde là. Je suis euh, aujourd'hui, on est contente de enfin pouvoir refaire aussi un événement parce que ça fait quand même, je pense, trois ans qu'on n'a pas fait d'événement euh, en présentiel de nos clients. Donc, euh, je vous remercie de vous avoir fait le déplacement. Euh, les gens de ces mois qui sont venus aussi de Perpignan, je vous remercie. Et je trouve que c'est quand même plus intéressant aussi que vous puissiez aussi rencontrer des pères comme vous aussi et échanger sur les, les enjeux communs que vous avez entre vous. Donc c'est l'occasion, si ces événements, on en refera d'autres, on a prévu en début d'année d'en faire d'autres aussi. On vous invitera donc sur d'autres thématiques. Donc moi, je suis Hélène Goutte, la directrice de la région chez Talent. Donc la région euh, Talent Occitanie, c'est Toulouse et Montpellier. Aujourd'hui, juste pour vous parler un petit peu de la région et de ce qu'on fait, qui on est, on a presque 90 collaborateurs sur ces deux agences. On a une croissance assez importante, on a fait plus de 30% de croissance cette année, donc avec beaucoup, beaucoup de recrutement et principalement sur les sur les sujets Modern Workplace, dans les équipes de Pierre, hein, où on a aujourd'hui euh, plus de 30 personnes sur la région qui adressent ces sujets-là. Donc aujourd'hui, soyez assurés et rassurés, on a une équipe de choc là pour adresser tous ce, ces sujets-là, et on sait faire. Et on a euh, on a aussi euh, donc cette équipe de 30 personnes, on a une autre équipe euh, sur la partie développement, euh, développement et data. Euh, et cette équipe-là aussi adresse des projets vraiment sur mesure euh, pour nos clients dans, autour des technologies euh, Microsoft, Également dans cette équipe-là, on vient de monter un pôle immersif, donc des gens qui arrivent du monde de la 3D, euh, du domaine industriel, qui ont l'habitude de travailler sur des thématiques autour de l'industrie du demain, l'usine 4.0. Qu'est-ce que c'est Et donc voilà, on vient de on vient, ces gens viennent de nous rejoindre on est en train de monter une équipe là. De, voilà, on a lancé le pôle. Je pense que certains de vous peut-être ont eu l'occasion de les rencontrer. Si c'est pas le cas, les commerciaux prendront rendez-vous avec vous pour vous présenter euh, voilà le, le pôle parce que je pense que aujourd'hui c'est les sujets euh, de demain. Euh, voilà, donc quelques chiffres euh, de, sur talent. Alors, sur euh, le talent, le groupe talent au niveau global, c'est euh, merci. <rire> c'est euh, plus de 5000 consultants, c'est une présence à l'international, euh, c'est une société 100% française quand même à la base, hein, le siège est à Paris, on est sur euh, 32 implantations et plus de 20 implantations à travers le monde, euh, on est présent en Amérique du Nord, donc on est capable aujourd'hui en Amérique du Nord, en Asie, on est capable d'adresser des clients à l'international de par nos entités aussi euh, à l'international. Euh, le métier de talent, c'est vraiment d'être un acteur et de proximité, parce qu'on a, je parle vraiment de proximité, parce qu'on a des agences dans chaque région, hein, donc Occitanie, on a Nouvelle-Aquitaine aussi, on a une agence à Lille, euh, Rennes, euh, Nantes, Lyon, euh, c'est des, voilà, des, où on est vraiment euh, la proximité auprès de nos clients. Et euh, du coup, le métier talent, c'est aussi adresser euh, et accompagner nos clients dans la transformation digitale. Euh, et on a vraiment un rôle aussi euh, de conseil et de et de voilà pour les accompagner sur tous ces sujets. Et euh, au travers aussi d'événements comme aujourd'hui, ce qu'on est en train de, de faire, c'est-à-dire que pouvoir aussi, on organise aussi, aussi de temps en temps, comme le fait aujourd'hui, des événements où vous pouvez aussi rencontrer des de vos pairs. Euh, voilà, sur talent, je vais pas rentrer, je vais laisser la parole, on n'ai pas venu pour parler de talent, on est venu pour parler des projets, <rire> et de, voilà, donc je vais laisser la parole à, à Alexis et Pierre, dans un premier temps, qui vont présenter euh, la méthodologie et l'approche talent qu'on met à la disposition de nos clients et de vous, demain, hein, si vous avez bien évidemment besoin. Et également, par la suite, je vous remercie d'ailleurs à Biscuit International de témoigner, parce que c'est vrai qu'un retour client, comme l'a dit Sébastien, c'est quand même beaucoup plus marquant. Et là, vous allez, euh, on est dans la vraie vie. Voilà. Donc, ils vont pouvoir témoigner leur retour d'expérience et vous donner aussi leur... Euh, voilà. Et c'est tout, je vous laisse. Hein. Bonne matinée. À la fin de la... On aura une pause vers 10h30. Hein. Euh, vous allez témoigner après 10h30 hein, et après en fin de, de matinée, il euh, y a Marie-Pierre Lanthéry de Microsoft qui est la directrice de la région chez Microsoft qui va venir euh, vous saluer et vous voilà se présenter parce que je pense que c'est important vous aussi en étant euh, local que vous puissiez euh, voir qui représente Microsoft en local. Euh, voilà donc elle viendra vous saluer avant le déjeuner, le cocktail qui sera ici voilà par la suite. Et puis on se tient à votre disposition. Vous avez Simon, Céline Emmanuel qui sont là pour aussi plus des équipes techniques s'il y, y a toute question pour toute question. Voilà. Bonne, bonne matinée. Merci à vous. Merci, voilà. Merci Hélène. Euh, donc je me présente Alexis Charrière. Moi je suis directeur de Talent Microsoft Expert. Je m'occupe du développement technologique. Euh, très rapidement, je vais passer cette slide. Euh, ça résume nos, nos expertises sur les technologies Microsoft. Autour de la partie Cloud Infra, Data Analytics, Modern Work, où, euh, qui va être le sujet d'aujourd'hui, la partie Collaborative Services et, et Modern Applications, tout le pan des 365 donc toute la suite Dynamics, et une offre autour de nos services managés. Talent aujourd'hui, c'est l'un des partenaires France qui est capable d'adresser l'ensemble de la stack Microsoft. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais aujourd'hui on a cette capacité-là. Euh, N'hésitez euh, pas à solliciter sur les différents sujets on a une démarche projet euh, qu'on applique en quatre grandes phases. Une phase de cadrage qui va nous permettre bah, de définir l'ensemble des prérequis, trouver où on arrive avec toutes nos phases d'assessment euh, nécessaires à, à un projet de, de, de cette envergure. L'objectif c'est d'identifier les assets existants, le périmètre de licence, de définir euh, l'usage de la plateforme pour savoir ce qu'il y a vraiment à migrer, euh, la définition des prérequis, les ateliers techniques pour préparer la migration. On fait un, une partie restitution d'assessment, une stratégie de migration, puisqu'elle va pouvoir évoluer en fonction bah, des, des workloads qui sont consommés. Euh, la méthodologie sera pas la même pour migrer du Teams, que pour migrer du SharePoint, que pour migrer du, euh, du Mail. Euh, la validation d'ensemble des prérequis et euh, la, la restitution des livrables. Globalement, c'est vraiment l'exemple de démarche typique euh, d'un projet de, de migration. Euh, si Pierre, tu veux, tu veux rebondir rapidement dessus Oui, euh, pour un projet de migration classique, d'un système de messagerie, euh, j'en sais rien, on-premises par exemple, vers un Exchange Online, ça fonctionne également pour des migrations tenantes à tenantes comme on fait le Focus aujourd'hui, ou pour des projets de Google vers euh, Microsoft. Et cette phase cadrée, c'est vraiment, on va dire, la plus importante de votre projet. Euh, Peut-être que la migration est importante aussi, mais en tout cas, c'est pendant cette phase qu'on va découvrir tout ce qui va nous embêter ou tout ce qui peut nous bloquer lors de la migration. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va lever tous ces bloqueurs euh, pendant la phase préparée. Alexis, si tu veux reprendre. Yes. Donc, une fois qu'on a identifié l'ensemble de ces points, euh, on va construire donc le plan de migration. On va préparer le tenant de source et le, le tenant de destination. Euh, il nous faut les privilèges, il faut qu'on puisse travailler pour pouvoir réaliser l'immigration. On sait se positionner sur différentes méthodes. On a, on a expérimenté le, la destination où on n'aurait aucun droit sur le tenant de destination. On a expérimenté où on n'a aucun droit sur le tenant de source. On sait se placer au milieu, mais on sait aussi se placer comme étant le partenaire de confiance qui va être capable de vous assurer que ce qui va quitter le tenant de source ne soit bien que ce qui doit sortir du tenant. Et l'inverse à destination pour assurer aussi l'intégration que ce qui doit arriver est vraiment le strict nécessaire et pas plus ni moins. Euh, on a cette garantie là. On utilise des outils, on, on va en parler très rapidement après. Euh, on a une démarche qui serait un peu différente en fonction de certains workloads. On, euh, on a représenté Dynamics ici. Euh, Microsoft, c'est trois grands clouds, c'est Dynamics, Azure, Office 365. Euh, la partie Dynamics, euh, elle ne pourra être faite que one shot. Euh, elle ne peut pas être opérée directement par nous. Euh, seulement sur une partie pardon, euh, toute la migration des bases de données Dynamics elle est, ouf, elle est opérée au travers d'un case chez Microsoft euh, on fait un dry run et une fois que le dry run est validé on va pouvoir réussir euh, la migration on va gérer l'aspect identité euh, la plateforme de migration Donc, on a quelques partenaires avec lesquels on a l'habitude de travailler <cười> on va réaliser un pilote technique l'objectif d'un pilote technique c'est de valider que, au travers de comptes fictifs la donnée soit conforme à destination. Le préchargement, euh, on, on, la migration c'est pas en un, un claquement de doigts, il y a des volumes à respecter, on va avoir des contraintes euh, de trottling policy côté Microsoft, euh, donc il faut qu'on sache anticiper. Plus vous avez de données à migrer et plus la migration sera longue, enfin plus le préchargement sera long. Euh, et ensuite une fois qu'on est prêt, un comité gonogo -no -go qui nous permet de valider qu'on est dans les clous et qu'on est prêt à orchestrer la migration. Ce qu'on va représenter ici aujourd'hui, euh, c'est autour d'une migration tenant-tenant, c'est essentiellement euh, de la migration type Big Bang. Aujourd'hui, euh, Microsoft ne supporte pas ce qu'on pourrait appeler la fonctionnalité de type domain sharing. Un, domaine, un nom de domaine de messagerie ne peut être rattaché qu'à un seul tenant à la fois. Donc à un moment ou à un autre, l'identité, vos, vos noms d'utilisateurs, ce sont vos adresses mail. Donc, si elles sont rattachées à un tenant, elles ne peuvent pas être présentes de l'autre côté. Donc C'est une fonctionnalité qui n'est pas disponible. Donc, il y a cette phase où, à destination, on va retrouver un nom de domaine dit technique, qui peut être prénom, point, nom, à rebase, le nom du tenant, euh, pour précharger ses identités. On a des solutions qui permettent, en frontal, de répondre à cette problématique de domaine sharing, soit au travers d'outils partenaires, soit au travers de, de solutions de planéances qu'on peut déployer avec de la réécriture email. Pour l'utilisateur, l'expérience allait un peu dégradée, mais en fonction du volume, ça peut apporter un certain confort. On va adapter cette stratégie de migration en fonction du volume d'utilisateurs qu'il y a derrière. Si on a 100 personnes, on est peut-être capable, ou vous êtes peut-être capable d'assurer un support J 1 pour accompagner vos utilisateurs sur la reconfiguration du, du client Outlook, potentiellement la reconfiguration du, du client OneDrive, euh, maintenant si j'ai 10 000 personnes à migrer, on, on va peut-être s'adapter un peu différemment pour justement avoir une méthode un petit peu plus industrialisée et un petit peu plus éclatée dans le temps. Euh... Donc sur la phase migrée, on va euh, traiter la, la gestion DNS, la, sur la, on revient sur les identités parce que pour faire ce que je viens de dire précédemment, bah à destination je ne vais avoir des entités qui sont que des identités cloud, donc à un moment ou à un autre il va falloir que je déconnecte d'un côté pour reconnecter de l'autre côté, que je détache le nom de domaine pour le rattacher. Euh, et ça, le détachement, par exemple, de, de, du nom de domaine d'un tenant de source peut prendre jusqu'à 4 heures. Euh, il y a euh, récemment, Pierre, je crois qu'il a expérimenté, as eu une mauvaise expérience sur, un, sur un détachement de nom de domaine. Voyez, ce qui se passe, c'est qu'on enlève un domaine de messagerie d'un tenant et il part en décommissionnement chez Microsoft. Donc, il y a une routine qui se lance. Ensuite, on veut l'attacher dans le nouveau euh, tenant. Et ce qui peut se passer, c'est qu'au moment où le domaine doit être ajouté dans Exchange Online, ça ne se fait pas. Mais ça ne se fera du coup jamais. Donc là, la seule solution, c'est d'ouvrir un ticket d'incident chez Microsoft pour euh, qu'il nous débloque la situation. Et donc ça m'est arrivé euh, il y a 3-4 ans chez un client et c'est arrivé à un collègue euh, il y a quelques semaines. Voilà. Donc, ce sont des choses qui arrivent. La partie identité, elle est vraiment fondamentale. Parce que peut-être que vous, avez, vous êtes dans une société ou vous achetez une société ou vous partez dans une société qui construit des adresses e de manière différente. Donc on peut partir d'un prénom.nom et arriver sur euh, première lettre du prénom, nom. On en parlera tout à l'heure avec euh, Biscuit. Euh, bah ça ça provoque un vrai changement pour l'utilisateur et c'est surtout qu'il faut conserver euh, le, le bon rattachement des, des deux objets pour après migrer au bon endroit. Quoi. Donc, ça c'est vraiment euh, super important. Bien. Ça fait partie de la stratégie finalement de, de migration, c'est de définir, est-ce que le nom de domaine déjà va être le même à destination Est-ce que il euh, n'y euh, a pas un rebranding à, à générer pour avoir une seule identité numérique, entre guillemets euh, Est-ce que dans le cas de Biscuit International, il me semble que c'est ce qui s'est passé Non, vous avez conservé les noms de domaine on y reviendra après. Euh... <rire> non, non, si, si, bien sûr. L'idée, c'est d'utiliser Biscuit International, mais Philippe nous le présentera très bien ça tout à l'heure. <rire> non, non. Euh, mais voilà, c'est de définir. Est-ce que le nom de domaine reste le même à destination Est-ce que euh, ça ne devient pas une adresse proxy pour consommer bah, le, le nouveau nom de domaine qui pourrait, euh, qui pourrait arriver euh, Et enfin, bah, on va assurer un support J plus 1. Euh, on fera pas de support... Euh, direct à l'utilisateur, mais on va accompagner vos équipes support en cas de résolution, enfin, pour euh, résoudre tout problème qui pourrait survenir. Souvent, c'est la reconfiguration du client Outlook, le, la reconfiguration OneDrive, l'authentification. Euh, et enfin, un transfert aussi de, de compétences vers vos équipes. On le réalise euh, tout simplement. Tout ça, bien entendu, piloté euh, au travers d'un chef de projet. On propose systématiquement l'accompagnement au changement Rédaction de des communications J-30, J J-7, J-X. Euh, on ne le représente pas beaucoup ici, mais finalement, le vrai point clé d'un projet, euh, c'est la communication auprès des utilisateurs. C'est là où vous allez les emmener dans l'histoire que vous êtes en train d'écrire, euh, dans cette démarche technique. Euh, si on n'arrive pas à les faire adhérer, où on va avoir des utilisateurs qui sont un peu réticents, ce genre de choses-là. Donc Bien communiquer dès le départ. Le sujet est peut-être très technique, mais la com auprès des utilisateurs, c'est eux qui vont être impactés derrière. Pour illustrer, on, euh, au moment de, de, de la phase de cadrage, on a un petit fichier Excel qui nous permet vraiment de, de faire, au-delà de l'assessment, une collecte d'informations. Euh, souvent, on le fait en phase d'avant-vente, on va vous, euh, soit on vous envoie le fichier, et, euh, parce que vous avez peu de bandes passantes, soit on prend ce temps, ça peut prendre une petite heure, voire un peu plus de, de reparcourir euh, l'ensemble des lignes. On a un focus vraiment bah, sur la messagerie euh, de type tenant-to-tenant. Donc, est-ce qu'on va pouvoir avoir les droits Est-ce qu'il y a du MFA euh, Est-ce que vous avez bien l'usage de SharePoint, de OneDrive, de, Power, de la Power Apps euh, La partie Power Automate Bref, on essaye de repasser l'ensemble des usages pour s'assurer de préparer au mieux, nous, le dispositif qu'on va pouvoir vous proposer et quel est le niveau d'accompagnement que vous allez souhaiter sur le projet de migration. Et puis Ça nous permet de qualifier le coût du projet et l'engagement qu'on peut donner sur la migration. Euh, donc, sur un, sur un projet de, de, de, de ce type-là, tout n'est pas migrable. La messe... Donc, le, cli... le client riche, globalement, c'est pas quelque chose qui se migre, mais par contre, euh, ça se reconfigure. L'identité n'est plus, Le rattachement d'identité était sur un tenant A, la licence sur un tenant A, demain, je pars sur un tenant B, il faut que je détache, il faut que je me reconnecte. Toutes les boîtes aux lettres, on va pouvoir le faire. Aujourd'hui, euh... j'ai oublié de mettre à jour cette slide, <rire> parce que ce qu'on dit, c'est que ça requiert un outil tiers pour faire la migration depuis à peu près un mois et demi, est placé en, en disponibilité générale la capacité de Microsoft de faire de la migration de messagerie, tenante à tenante. C'était en public preview depuis plusieurs mois maintenant, euh, et c'est passé enfin en disponibilité générale. Ce qui permet, sur des migrations simples, de migrer juste du mail d'un tenante A à un tenante B, sans effort d'outil de, de, tiers. Ouais, pour migrer les mails, c'est bien, sur un volume quand même conséquent parce que la mise en œuvre, elle est, elle est pas elle est panodine, voilà tout simplement. Dès qu'on dépasse, on va dire, les, les 100 boîtes, je pense que c'est intéressant. La partie euh, public folder, ça requiert toujours un outil tiers. SharePoint aussi, euh, on, on en présente un juste après. La partie OneDrive, c'est finalement le, le, le même sujet. Les office groups, euh, comme pour Teams, on va avoir besoin d'un outil tiers. Dans Teams, l'expérience de migration, elle est toujours un peu mitigée. Euh, la réflexion à avoir, c'est que, quelle est la consommation de Teams réellement dans, dans, dans l'usage. Euh, souvent, les outils tiers ont une facturation assez assez importante autour de ça, euh, donc on essaye toujours d'identifier quel est le besoin. Si aujourd'hui une équipe Teams, ça vous sert à faire de la GED, finalement, un peu déguisée, euh, et qu'il y a un OneNote et, et, euh, et un Planner, faut se poser des questions sur le est-ce ce que ce que de ce que je migre ou pas. Euh, S'il y a un gros usage de, de, de l'équipe en tant que telle, euh, on peut aller chercher granulairement de la licence uniquement pour faire ça. Euh, mais voilà, c'est important de bien le cadrer. La partie gamer les scénarios sont plutôt limités. Euh, la migration ne peut pas être opérée directement par les équipes. Elle ne pourra être faite que par un caisse auprès de Microsoft comme pour l'esprit de Dynamics. Euh, Azure Information Protection, dans le même principe, euh, on ouvre un case côté Microsoft pour la migration des clés, puisque les clés sont rattachées au tenant de source. Donc, si on veut pouvoir continuer de déchiffrer après, euh, ça, ça va rentrer dans l'histoire. Stream, Flow, Power Apps, Power BI, ça ne se migre pas. Euh, les configurations s'exportent et se réimportent. Il n'y a pas d'outils aujourd'hui. Au-delà de, il n'y a pas d'outils, il n'y a pas non plus les API côté Microsoft pour réussir à les migrer. Euh, Intune, la configuration ne s'exporte pas, ne se réimporte pas. Euh, les scénarios de migration de MDM, euh, c'est plutôt... Euh, on a plutôt de mauvaises expériences dessus, donc on va plutôt euh, privilégier les scénarios de désenrôlement à la source pour réenrôler à la destination. Il existe des outils, on a eu quelques expériences pas très fructueuses pour être très transparent. Je pense que la, la, la transparence privilégie dans, dans ce genre de projet. Euh, mieux vaut passer par une phase de désenrôlement, réenrôlement, euh, d'autopiloterie si vous avez déployé autopilote. Euh C'est toujours une part un peu contraignante, mais, euh, mais c'est ce qui marche mieux. Puis je pense qu'on a encore aujourd'hui... Intune n'est pas déployé chez tout le monde, loin s'en faut. Il y a encore une belle marge de progression. Donc sûrement qu'au fur et à mesure de, de, du déploiement de, de l'usage d'Intune, on aura des scénarios de migration de plus en plus aboutis. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'y est pas. On a essayé dans cette slide de représenter quels étaient les vrais points clés. Euh, je le disais juste avant, c'est le plan de communication en amont. C'est vraiment le point majeur. Oui ou non, le domaine SMTP doit être migré. S'il si n'est pas migré, ça simplifie grandement la migration. On va pouvoir être granulaire sans outils, on va pouvoir euh, faire du forward de mail entrant assez facilement. Si, euh, si le nom de domaine doit être migré, la stratégie elle va évoluer. On va devoir mettre en place des mécaniques en fonction du volume. Euh, on va complexifier la migration, mais ça se fait sans aucun problème. Identifier l'ensemble du périmètre à migrer. L'objectif, bah, c'est de définir le volume de licences euh, à acquérir. C'est de définir euh, le, le temps de préchargement. Euh, en fonction des volumétries des boîtes aux lettres, si elles atteignent plus ou moins les 50 gigas, on va commencer à, à doubler le prix des licences aussi. Euh, euh, les outils sont, sont, sont un peu comme ça. Euh, identifier l'ensemble des espaces GED, valider la matrice de droit parce que, il faut qu'on puisse la remapper à destination, ne pas redonner des droits à n'importe qui, ne pas laisser les, les espaces ouverts. Euh, définir, le, je le disais précédemment, le, le bon scénario en fonction du contenu qu'il y a dans les équipes. Plainer, OneNote, autre. Bien nettoyer les équipes Teams, euh, se poser la question, est-ce que je veux migrer les conversations L'expérience aujourd'hui dans la, dans la migration des conversations est très limitée. C'est un, un export HTML, un réimport. Donc on a un semblant de reprise des conversations dans, allez, je pense que dans 70% voire 80% des cas aujourd'hui, la réponse est on ne migre pas les conversations euh, parce que souvent, il n'y a pas grand chose à ce sur quoi revenir. La partie Dynamics, une migration vraiment dry run et là par contre, c'est vraiment du Big Bang. Donc, euh, on n'a pas le choix. Les bases de données, elles peuvent être rattachées qu'à un seul endroit. Euh, Microsoft en fait une copie d'abord pour qu'on s'assure de la, de la conformité et que tout, euh, tout l'applicatif remarche derrière. Et enfin, bah, identifier les usages sur les différents services qui sont non migrables pour préparer cet accompagnement. Et donc tu mettais nettoyer au maximum Teams, mais c'est nous nettoyer au maximum tout en fait. Hein. Moins il y a de données à migrer, mieux on, on se porte en général quand même. <rire> c'est vrai. Transfert des noms de domaines, euh, c'est quelque chose qui s'anticipe. Soit on est une plateforme en amont, type euh, il n'y a pas Microsoft, type Proofpoint, IronPort, ce genre d'outils-là, et du coup, on va pouvoir faire en sorte de retenir les mails en queue dans, dans le appliance, euh, parce qu'il bah, y, y a le temps de réplique à DNS, il y a toutes ces contraintes-là qu'il faut prendre en charge. Euh, si vous n'avez pas ce type de appliance-là, euh, ce qu'on recommande généralement, c'est de pointer sur une IP un peu fictive, pour qu'il y ait un SMTP retry qui soit réeffectué pour éviter la perte de mail. Mais là, on, on dépend du serveur émetteur. Donc, euh, suivant sa configuration, il restera un nombre de fois incertain, quoi. Et puis, euh, donc, du coup, le, le, le délai, euh, le délai va, va, va se faire. On marque 48, 24 à 48 heures, c'est un peu pour rester sur la norme, la, la norme classique de géo-réplication DN, DNS, euh, mais globalement, on, on se rend compte que dans les deux heures, dans la majorité des cas, la partie DNS, elle est bien répliquée. Euh, et donc en amont, on réduit bien entendu toute la phase TTL pour que justement, ça puisse être répliqué assez tôt. Euh, oui, et puis le petit point d'attention, bah, un transfert de nombre de domaine de messagerie entre deux tenants implique vraiment la suppression totale de tout, euh, de la présence de, du, de, du domaine sur l'ensemble des objets. Et donc comme c'est une opération qu'on veut faire à un instant bien précis et que ça dure le moins longtemps possible, bah c'est toujours un peu au dernier moment qu'on qu va l'effectuer. Et donc, il faut vraiment avoir en tête tous les objets qu'utilise le domaine. Donc, ça peut être un groupe, ça peut être un utilisateur, ça peut être une boîte partagée, un contact. Et euh, maintenant, Microsoft a mis en place un système de suppression automatisé. Mais des fois, ça bloque et euh, il faut euh, le faire un peu à la main. Et c'est ce qui peut nous faire perdre des fois une heure ou deux heures sur une migration. Parce qu'on cherche pourquoi, on n'arrive pas à, à enlever le domaine. Quoi. C'est là où PowerShell redevient notre meilleur ami. Oui, oui. Euh, la partie Dynamics, euh, bon, j'en je, ai, ai déjà pas mal, pas mal parlé, mais euh, la, situa la situation géographique détenante, euh, activation oui, au non du multigéo, euh, la souscription des licences pour qu'on puisse refaire le mapping assez, assez tôt. Euh, un point qu'on n'a pas abordé, c'est vrai que sur des, des grosses migrations, c'est euh, comment je refais mon mapping de licence Il est possible de demander auprès de Microsoft d'avoir une gratuité de licence pendant la période de, de migration. Euh, généralement, ça, ça, ça n'excède pas deux à trois mois, mais ça permet bah, voilà, de, de préparer la destination. Parce que si on n'a pas les licences sur le tenant de destination, on peut pas activer le service Exchange, on peut pas migrer la donnée, on peut pas migrer le OneDrive. Donc ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, on a un, système, un levier de double licence. Euh, Microsoft connaît la problématique, donc est assez ouvert à faire une gratuité de licence. Euh, C'est un terme technique que, que j'ai oublié, euh, mais, euh, mais ça se fait. J'ai eu à le traiter il n'y a pas très longtemps chez, chez un de mes clients. Uh, Réattribution de l'ensemble des, des enregistrements, uh, l'intégration SharePoint, les boîtes aux lettres Dynamics aussi et uh, les adhérences techniques qui peuvent être impactées uh, au travers d'applications uh, potentiellement qui consomment uh, Dynamics. Donc il y a les URL à reconfigurer, uh, c'est une chose importante uh, à traiter. Donc, on, on mène une étude en amont bah, dans toute la phase d'assessment pour savoir quelles sont les adhérences sur, sur la stack Dynamics. Là, on a représenté un exemple d'atelier qu'on réalise dans le cadre de ce projet, la définition des prérequis. Donc, suite à l'assessment, on définit l'ensemble des prérequis nécessaires au bon déroulement de la migration en termes de privilèges, en termes de segmentation de privilèges à destination pour vos équipes, enfin, pour les équipes qui vont manager le, le tenant à destination, la stratégie de migration pour OneDrive et, et la messagerie et Teams. Une stratégie qui va être un peu différente pour Yammer, euh, pour euh, pardon, pour SharePoint et Yammer, parce que SharePoint, euh, potentiellement, il bah, y a du site intranet, euh, il faut qu'on s'assure que vous ayez les sources pour qu'on puisse les repousser à destination, euh, le nombre de pages. Plus il y a de customisation, plus la migration devient complexe. Euh, si vous avez déployé du SharePoint avec, euh, avec l'Umaps ou avec euh, des outils tiers, il faut qu'on puisse aussi les prendre en compte dans l'idéal. Si vous avez le code source de tout, ça se passe plutôt bien globalement. Euh, stratégie de migration pour Intune et, euh, et enfin un atelier de restitution euh, qui, euh, qui permet de valider l'ensemble du plan et le chronogramme de migration pour chacun des Workload. Dans le cas d'une fusion, on n'en a pas encore parlé mais ce qui est important c'est de choisir quelle est le tenante qui va migrer dans l'autre. Et à l'issue de toutes ces phases, euh, on va se rendre compte euh, non pas par le nombre d'objets forcément mais plutôt par la complexité. Si on a un tenant avec 10 000 utilisateurs et qui font que de la messagerie, et à côté un tenant avec, on va dire, 200 utilisateurs et 500 Teams, on va peut-être plutôt migrer celui de 10 000 dans celui de 500. Sachant que maintenant, on est en capacité de renommer des, les, on va dire, des tenantes. C'est pas tout à fait le terme, on va renommer le SharePoint, mais qui est un peu le, le socle du nom du tenant. Donc du coup, pour la société qui, est, qui fait l'acquisition, ou la société qui veut à la fin porter le tenante, on peut tout à fait renommer. Et donc du coup, le tenante source ou cible, il faut le définir pendant cette phase-là. Tout à fait. Sur le renommage du nom de tenante, il, il y a quelques limitations techniques. Oui, ça fait. C'est jusqu'à 10, euh, 10 000 sites SharePoint qui incluent les espaces OneDrive. Les outils de migration, euh, dans la majorité de nos projets aujourd'hui, on utilise Migration MigrationWiz. Euh, on a un outil qui est simple, qui est FullSAS, qui permet de, de réaliser la migration des espaces OneDrive des espaces exchange. Euh, donc il y a, y, a, y a un type de licence un peu spécifique pour ça, le User Migration Bundle, euh, qui inclut euh, les, les, ben, cette capacité-là. Ils ont une licence de migration spécifique aussi pour la migration des équipes Teams. Euh, L'outil marche bien. On a un support qui est plutôt, qui est plutôt réactif aussi en cas d'incident. Oui, c'est la vraie plus-value de, de Migration Oui, c'est que le support est inclus et réactif. Ce qui n'est pas le cas de tous les outils du marché, ça. on s'en fout. Et dans ce genre de projet-là, quand on arrive au moment du, du décommissionnement ou du cut-over, c'est là où on a besoin du support potentiellement quand on retrouve des erreurs. Globalement, on est à peu près assuré de, de, que tout se passe bien. Euh, dans, 99% des cas on va avoir fait tout le préchargement en amont ce qui va nous rester le jour de, de la migration en fonction de vos activités et de vos métiers on pourra opérer ça en j'ai pas envie de dire en, en heure ouvrée mais tôt le matin pour pour le faire et sinon on va plutôt privilégier quand même de le faire sur un week-end ou ou en soirée pour s'assurer que l'expérience utilisateur soit pleine et qu'on n'ait pas de, pas de problème il euh, y a toute la partie notification, email, statistique, euh, pour, euh, pour superviser euh, les problèmes de migration. On a l'outil Sharegate, euh, qu'on va plutôt utiliser dans des migrations type SharePoint ou euh, OneDrive, euh, dans des migrations un peu plus complexes sur ce point-là. Ça fait très bien le job, euh, ça migre l'ensemble des espaces collaboratifs euh, de plutôt euh, avec plutôt une bonne qualité, on a de bons retours d'expérience dessus. Euh, ça permet une, une, une migration assez, assez fluide et propre de, de l'espace des espaces SharePoint. Charget c'est aussi faire OneDrive et, euh, et la partie Teams euh, également. Et enfin, bah, l'outillage de migration, le, le, le native cross-tenant migration euh, qui, euh, qui permet bah, de migrer vraiment d'Exchange Online à Exchange Online. Exchange online. Euh, on vous le disait avec, avec Pierre, euh, c'est passé il y a à peu près un mois et demi en en, en, preview, euh, en global availability, ça permet vraiment de, ré, de, de réaliser euh, la migration entre deux tenantes euh, de messagerie, ce qui va être pris en charge c'est le partage des freebusies, alors c'est pas vraiment dans, dans l'outillage mais au moins on va pouvoir mettre une fédération entre les deux exchanges online pour pouvoir au moins accéder au calendrier sur une, une migration granulaire. Euh, la migration de l'ensemble et le contenu de la boîte aux lettres, donc mail, contact, calendrier. Par contre, ce qui ne va pas être pris en charge dans le site de migration, c'est les, les petits points importants. Et ça, c'est vrai dans, avec tous les outils. C'est les délégations qu'il va falloir réextraire. Euh, les full access, les send on behalf, les send as, euh, partage de dossiers. Euh, la reprise des délégations, il faudra donc tout recréer à destination et la partie bah, domaine Sharing, on en parlait précédemment. Euh, sur les délégations, ce qu'on a tendance à recommander, euh, c'est de ne pas migrer ou de ne pas reprendre la délégation, sauf pour les boîtes aux lettres partagées, parce que l'utilisateur n'a pas la main. Euh, mais l'idée, c'est plutôt de réencourager vos utilisateurs à se poser la question de qui doit avoir accès à ma boîte aux lettres s'il y a des délégations? Alors, patron, secrétaire, on peut encore, ça s'entend encore, mais on se rend compte que faire un nettoyage, c'est plutôt une bonne chose, parce qu'on a souvent tendance à facilement donner un accès, et souvent oublier de, de, de le révoquer. C'est aussi l'occasion, Pierre parlait de nettoyage global, bah les privilèges, aussi, ça fait aussi partie du, de l'histoire. Et sur les notions de domaine sharing, on on l'attend avec impatience parce que c'est quand même prévu. C'est vrai. Ça va pouvoir nous, nous sauver la mise dans certains cas. Quoi. Exactement. Du coup, on a fini pour euh, la première partie de la présentation. Ça a été euh, très rapide et très efficace. Euh, si vous avez des questions... Comme on a un peu de temps, voilà, je vais vous proposer si vous avez des questions sur toute cette démarche. Oh, on était trop clairs. Mmh. Je suis mauvais en claquette, hein, par contre. C'est bon de s'entraîner. Qu'est-ce qu'on peut partager autour de, autour de, de l'expérience projet euh, sans, sans, sans préempter le, le, le partage qui va avoir lieu après euh, tout, tout va résider dans, dans un projet de ce type vraiment dans, dans la partie cadrage. Ce qu'on a aussi tendance à, à proposer de plus en plus aujourd'hui, c'est une prestation spécifique uniquement pour la phase de cadrage, quand les migrations sont importantes, pour préparer le chemin de migration, à estimer la charge réelle pour pour réaliser la migration, identifier les usages. Quand on est dans le cadre, de par exemple, de fusion de deux structures, ce qu'il va falloir redéfinir à destination, c'est la gouvernance. Euh, total du tenant, parce que vous avez des équipes IT d'un côté, des équipes IT de l'autre côté, euh, l'objectif ça va être de frustrer personne euh, mais pourtant d'avoir une, une homogénéité au terme d'administration de, de la plateforme on va pouvoir commencer à construire donc toute cette gouvernance dans la phase cadrage rassurer les équipes euh, acquises ou, euh, ou fusionnées euh, pour leur dire que elles vont pouvoir continuer d'administrer leur périmètre euh, sans pour autant perdre de, de pouvoir sur la plateforme on va essayer d'acculturer, on va apporter des réponses qui sont souvent des réponses qui tournent autour des licences Microsoft, euh, autour de identity management pour euh, la gestion des privilèges, euh, les segmentations AirBac qui sont présentes dans, dans, dans, dans, dans Azure AD et dans Exchange Online, euh, toute la partie administrative units pour pouvoir gérer euh, intelligemment euh, des structures ou des filiales euh, dans, dans, dans le tenant en mode holding. Euh, c'est ce qu'on va. On en fait de plus en plus comme ça, parce que les acquisitions sont aussi de plus en plus grosses. Euh, jusque là on trouvait beaucoup de, de petites intégrations ou de petites, euh, euh, de petites, euh, pas tant que ça parce que quand même, quand on commence à parler de 200-300 personnes c'est pas si petit que ça, euh, mais des, des fusions qui se faisaient assez assez simplement. Aujourd'hui on, on commence à adresser des, euh, des scénarios qui sont plus gros, euh, qui tournent autour de, de, de 10-15 000 personnes, donc là il y a une, une vraie volonté de gouvernance à reconstruire pour, pour on onboarder aussi les équipes IT tout en gardant à l'idée que la base finalement et la genèse de l'administration allait se centraliser grâce à Azure AD et à Office 365. Oui, puis les workloads évoluent. Il y a Office 365, si on part dix ans en arrière, quand c'est sorti après BPOS, c'était principalement de la messagerie. Et on a fait beaucoup de messagerie en 365, depuis 2017. Euh, alors, on a fait du SharePoint, du OneDrive, mais depuis 2017, avec Teams, on a quand même des usages qui ont bien évolué et les migrations sont devenues plus complexes, notamment euh, à cause de Teams, hein, finalement. Et après, de tous les, les custos SharePoint, euh, notamment. quoi. C'est vrai. Euh, donc, ouais, c'est la phase de cadrage, faut pas la minimiser euh, et, euh, et bien anticiper bah, les privilèges qu'on va avoir. Un point important qui peut venir et ça moi je l'ai vécu avec un sur, lors d'une migration. Donc on avait une société qui qui faisait l'acquisition d'une filiale d'une autre structure et cette autre structure et ainsi que le, celle qui allait rester n'avait pas été onboardée dans le projet. Ce qui fait qu'au moment où on a fait la réunion de lancement les équipes n'avaient pas eu de communication réelle euh, et donc quand on a commencé à venir demander des privilèges pour le faire on a eu tout de suite une levée de bouclier sur euh, sur l'acquisition et sur le transfert de la donnée euh, et du coup c'est quelque chose auquel on fait enfin moi je fais très attention à ça dès le lancement du projet ou même dès la phase d'avant-vente, c'est réussir à intégrer euh, cette partie-là dans dans l'échange ou du moins que euh, une communication soit faite réellement parce que on va demander beaucoup de privilèges euh, et qui vont être globales sur le tenant euh, donc ça, tout de suite côté RSSI, ça ça commence à, à, à freiner un peu euh, mais euh, il faut savoir rassurer euh, et, euh, et plus on va, on va, voilà, le, le maître mot, c'est la communication, que ce soit utilisateur, mais même global euh, sur, sur les équipes projet. Euh, c'est peut-être un point qu'on euh, qu a un peu minimisé, mais qui, euh, qui est très important. Ok, donc on va passer à la deuxième partie donc, euh, de notre matinée, avec euh, le témoignage donc, de Biscuit International. Merci Philippe, merci Guillaume. Et Philippe, je te laisse euh, la main. Très bien. Écoutez, bonjour à tous. Donc, euh, je suis Philippe Delclos, J'ai en charge les systèmes d'information chez Biscuit International. Alors, on va dire euh, opérationnellement plutôt sur euh, l'Europe du Sud, France, Espagne et, et Portugal, euh, mais avec euh, une casquette de coordination euh, globale euh, Europe sur euh, tout le périmètre, sur les sujets euh, transverses tels que euh, Office 365. Voilà. Donc, euh, pour présenter euh, Biscuit International, donc on fabrique des biscuits. Euh, donc euh, des biscuits on va dire euh, et des gaufres puisque en Europe du Nord euh, en Hollande euh, ils sont friands de gaufres ainsi que ainsi qu'en Belgique voilà donc euh, un peu de volumétrie euh, 325 000 tonnes annuelles euh, produites en, en Europe sur l'ensemble du périmètre euh, 24 catégories de produits euh, on arrive euh, là à date à 1 milliard à peu près de chiffre d'affaires, 4200 employés. Euh, on couvre euh, 9 pays et 32 usines en Europe. Donc en fait, on est présent, euh, France, Espagne, Portugal pour euh, l'Europe du Sud. Euh, et on est en Hollande, Angleterre, euh, Suède, Pologne, euh, Belgique et Allemagne. Voilà. Voilà, alors Biscuit International c'est une grande histoire. Donc moi je suis arrivé en 2019 en fait, mais en 2016. Donc pour les gens qui sont de la région, peut-être vous connaissez Poult, qui était toulousain avec une usine à Montauban et d'autres usines en Bretagne et en Centre-Loire. Donc la création de Biscuit International en fait a démarré en 2016 par la fusion de Poult, toulousain avec Banquet Group qui est un hollandais. Euh, et qui lui plutôt était spécialisé, euh, spécialisé dans les gaufres. Et donc euh, a été créée en fait euh, la, la marque euh, biscuit, euh, biscuit International. Et puis ben, depuis euh, 2016, il y a eu un changement de direction euh, générale, et il y a eu une frénésie euh, d'acquisition, hein, euh, on le voit, euh, jusqu'à cette année encore, euh, où euh, un certain nombre de de, de, de sociétés euh, dans différents pays européens ont été euh, ont été acquises. Euh, donc on le voit, hein, 2018, ça a été des Anglais, donc euh, une usine euh, NFF dans le nord de l'Angleterre. Euh, pardon, 2017, il y avait une petite usine en Allemagne. Uh, 2018 également, uh, Struwa Co, qui lui était plutôt spécialisé dans uh, l'export. Uh, 2019 donc uh, un Hollandais, hein, 2018. 2019 uh, à nouveau un Hollandais avec uh, aviateur. <coughs> uh, et 2020 euh, pardon 2018 également, je m'y perds un peu, uh, l'Espagne. Uh, 2019 euh, donc Aviateur ainsi que le Portugal, Dancake, et 2022, la dernière acquisition, c'est Continental Bakery, c'est à peu près de la taille du biscuit international avant cette, cette acquisition. Donc aujourd'hui, on est à peu près 4400 personnes. Donc euh, Continental Bakery, était à peu près 2200, à peu près comme nous. Donc là, on arrive... Euh, donc du coup, là, c'est une fusion, en fait, d'égal à égal. Et donc, on parle en fait de, de maintenant de deux clusters. Euh, un cluster Europe euh, Europe du Nord qui est majoritairement on va dire représenté par euh, la Hollande même s'ils ont des filiales un peu partout euh, dans le nord de l'Europe et puis le cluster Sud où on va retrouver euh, France Espagne euh, France Espagne Portugal voilà donc l'enjeu pour nous euh, a été d'intégrer tout ça sur euh, Office 365 au fur et à mesure de, des acquisitions donc euh, en fait, comme on est en acquisition externe, on s'est tous retrouvés en fait dans la même société mais avec des euh, systèmes d'information qui étaient complètement différents et euh, hétérogènes. Euh, on a commencé par la migration de Poult en 2019 avec euh, Guillaume euh, où en fait, on est passé nous de Lotus Notes à, à Office 365 et donc euh, accompagné par Talent <rire> et piloté piloté par Talent Jérémy, par Jérémy, <rire> voilà. Et en fait, ça a été la première rubrique du tenant et de l'environnement Office 365 pour pour Biscuit International, et le point de départ pour l'intégration de l'ensemble des des, des des entités. Comme on était complètement différent et comme on était complètement hétérogène, l'idée c'était d'avoir d'essayer d'avoir quand même euh, un, un endroit où euh, on pouvait partager un certain nombre d'informations, euh, des fichiers, euh, euh, serait-ce que le carnet d'adresse, parce que euh, quand on est français euh, et qu'on veut discuter avec le Hollandais, c'était quand même un peu compliqué pour arriver à partager euh, les, les, les coordonnées. Donc on a décidé d'avoir euh, un tenant Biscuit International et puis euh, de, de, de migrer l'ensemble des, euh, des filiales, euh, ce qui nous a aidé dans euh, SharePoint, Teams, on pouvait s'appeler euh, facilement sans, pour, sans passer forcément par des, euh, des invitations, euh, carnet d'adresse. Et euh, euh, pour pouvoir s'inviter, euh, quelque chose de, de, de, de très simple, c'est euh, quand on veut organiser une réunion, qu'on voulait inviter les Hollandais, par exemple, on avait du coup, en, en les ayant intégré dans le dans le tenante Office 65 ça permettait de voir leur disponibilité donc vraiment on a au sens euh, biscuit international on a beaucoup gagné en unifiant euh, euh, tout le monde sur euh, sur le même tenante quoi je crois guillaume tu veux qui ouais euh, alors alors en, en fait euh, euh, grâce à talent on euh, euh, on, on a et puis c'est vrai qu'on a été rodé parce que avec Jérémy, hein on a fait l'Espagne on a fait l'Angleterre on a fait Aviateur euh, à chaque fois ça s'est fait dans des délais qui étaient quand même relativement courts hein. c'était un à deux un à deux mois euh, pour ces filiales ces, ces filiales là et l'idée était euh, vraiment de de de, de de de de pouvoir intégrer l'ensemble de ces filiales euh, de d'unifier tout ça mais sans pour autant impacter le métier donc euh, euh, on, on on a, fait, on a fait des choses simples, euh, on n'a pas fusionné euh, les Active Directory, on a fait que de la fusion euh, d'Office de, de, 365 pour tout mettre sur euh, le même, euh, le, le même euh, tenant. <coughs> Guillaume, je vais peut-être te laisser ouais. parler euh, un peu de la partie bon, technique. Bonjour, je me présente rapidement. Donc, Guillaume Lecoq, moi, je suis en charge de, je suis responsable infrastructure pour France-Espagne actuellement. En charge de l'administration du tenant 365, de, de l'ensemble des migrations et aussi de la coordination sur la cybersécurité pour Biscuit International. Donc, le, ce que Philippe expliquait au niveau de l'idée, c'était que justement ces fusions d'active directoriques qui auraient pu avoir une pertinence, mais prennent un temps énorme ne devait pas bloquer le métier. Donc, on a fait le choix de synchroniser l'ensemble des Active Directory, des différents Active Directory sur le tenant Office 365. Ce qui nous permet de gagner du temps sur le temps de migration, évidemment, mais aussi de conserver une autonomie sur la gestion des utilisateurs. Finalement, la délégation par chaque équipe informatique de sa propre entité est restée au niveau de l'Active Directory. Donc, ça a permis d'avancer rapidement sans avoir à gérer toutes les délégations et les rôles, dès le départ, sur le Tenante. Donc, euh, bon, ça a été évoqué, hein, la Fédération, ça a permis d'avoir cet annuaire commun. C'est une base, mais c'est quand même beaucoup plus simple, parce qu'on peut retrouver toutes les informations issues d'un Active Directory sur euh, l'annuaire Azure AD. Et quelques cas d'usage aussi qui nous ont permis euh, d'avancer, c'est se baser sur Azure AD, cet annuaire unique et commun, pour par exemple euh, valider des authentifications euh, d'accès VPN via des solutions Fortinet, en utilisant une synchronisation Azure AD et le MFA d'Azure AD, ce qui permet aussi d'avoir quelque part quelques économies, ça évite de déclencher des forti chez Fortinet, donc on, on peut déplacer un peu le, la gestion des licences. Et voilà, donc, et toute la partie authentification, on unifie. Sur autour d'Azure AD, issus d'activités locaux différents. Ensuite, du coup, euh, pour ce retour d'expérience, on est parti sur euh, l'acquisition euh, de Dan qu'on a vu en, en 2019. Et donc, euh, rapidement, euh, Biscuit nous a demandé euh, comment on l'avait fait pour les précédents projets, de les accompagner sur l'intégration autour bah, de la démarche euh, qu'on vous a présentée tout à l'heure. Donc, on démarre par la phase d'audit, les prérequis. Une fois qu'on a tout ça, on choisit notre outil de synchro, on le paramètre, on fait le pilote technique, on fait la migration et on fait le transfert de compétences, condensé de toute la démarche qu'on a vue tout à l'heure. On va venir sur euh, quelques points précis, les points importants. Euh, donc, comme on l'a vu tout à l'heure, nous avons une source, une destination et ici, on avait deux, trois éléments clés. Donc, un tenant M365. Jusque-là, on avait la même chose en source, en destination. Une synchronisation d'annuaire avec Azure AD Connect. Donc, on sait qu'on part sur un AD local qui est synchronisé. Et ensuite, un nom d'utilisateur. Et vous voyez la différence, c'est qu'à la source, ils étaient sous la forme prénom.nom et à la destination, ils sont sous la forme pénom. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut que l'AD source mais reste le maître sur le nom d'utilisateur, on va avoir ce changement à opérer. Et euh, et euh, alors, pardon, l'AD source reste maître sur le nom d'utilisateur et donc on avait un UPN sous la forme prénom.nom. On a fait le choix de se baser sur l'adresse email pour créer l'identité dans Azure AD pour pouvoir s'affranchir de ce prénom.nom et de pouvoir transformer en PNOM. Ce qui fait qu'on n'a pas modifié le login AD d'utilisateur, on a juste changé l'attribut le, le, qui crée l'utilisateur dans Azure AD. Donc ça notamment, c'est dans la phase de cadrage d'assessment en début de projet qu'on s'est rendu compte qu'il y avait cette opération à effectuer. Et également un point qui était très important en termes de licence, on partait d'un tenant qui était du coup plus petit avec des licences business vers un tenant plus important avec des licences entreprises. Du coup, les périmètres ne sont pas toujours les mêmes, donc il faut être super vigilant euh, lors de la migration pour qu'on ait la bonne taille de boîte, la bonne taille de OneDrive, etc. lors de cette migration. Les points importants... Tu as peut-être un truc à rajouter, Guillaume <rire> Les points importants, donc c'est faire correspondre l'existant en termes de fonctionnalité et la cible. Donc, On a vu que les licences étaient différentes. Dans un cas où on part d'une licence business vers un plan entreprise, en règle générale, ça se passe plutôt bien. L'inverse peut être un peu compliqué. On a juste donc la gouvernance, l'administration, avec les nouvelles contraintes. On a vu que là, les noms d'utilisateurs allaient changer. Donc ça peut être un peu contraignant pour les équipes en place, pour la compréhension. Et puis pour les utilisateurs, parce qu'ils avaient l'habitude d'être prénom, point, nom. Maintenant, pénom, gestion des doublons, potentiel plus, plus important. Donc, tout ça, on l'a vu dans l'accompagnement, donc les modifications, la création des comptes, compte guest, compte générique, gestion des doublons. Bon, globalement, dans le nouveau tenant, il faut provisionner avec la nouvelle identité. Donc, forcément, si on veut conserver un mode de fonctionnement, à un moment donné, si vous étiez sur deux tenantes, il est possible que vous ayez invité la société que vous avez acquise pour travailler de manière collaborative sur du Teams, sur du SharePoint. Eh bien, à un moment donné, le compte invité, il doit, il doit disparaître au profit du compte, du vrai compte de la personne. Donc, tous ces éléments sont vraiment à prendre en compte. Et à la fin, on accompagne l'utilisateur et on lui explique pourquoi son SharePoint a changé de nom, pourquoi son adresse email, dans ce cas-là, a changé de nom, etc. En gros, il faut bien déterminer tous les changements pour l'utilisateur pour ensuite bien communiquer. Ça, c'est... Ça, c'est super important parce que, par exemple, nous, on se retrouve dans un cas de figure où euh, on avait il y a l'Allemagne qui était déjà rattachée aux tenantes de Continental Becquise, euh sûrement euh, euh, hébergées en Hollande. Euh, et euh, ils sont venus vers nous nous disant « Ah, mais attendez, pour aller sur le tenant de Biscuit International, on a, passé, on a besoin de passer devant des instances euh, spécifiques par rapport à la RGPD. Euh, les données doivent être intégrées, euh, stockées euh, en... Euh, en Allemagne et pas euh, ailleurs, euh, ailleurs en Europe. Donc là on a on a vraiment besoin de, de, de et ça on l'a peut-être pas super bien géré euh, au départ, on a vraiment besoin de gérer toute cette partie communication pour que euh, euh, on, le projet puisse se dérouler sans, sans trop de difficultés. Actuellement on est bloqué. Euh, ouais, c'est en train de se débloquer euh, pour euh, ce, type de, ce type de raison. Quoi. Alors, en fait, l'idée, c'est de se dire, même s'il y a un tenant de source au départ, euh, on peut avoir des contraintes légales liées au pays, parce que là, en l'occurrence, le tenant qu'on est en train de migrer avait différents, euh, des, des utilisateurs sur différents pays. Des contraintes sont apparues entre-temps, des contraintes légales liées au pays. Donc, c'est quelque chose vraiment à analyser et à prendre en compte ce n'est pas, for pas forcément quelque chose de facile côté IT. Euh, voilà, nous, nous, on gère des systèmes d'information, on fait des migrations techniques. Euh, on a besoin aussi, dans certains cas, de spécialistes, de gens qui vont pouvoir nous apporter la donnée juridique, notamment dès qu'on tape sur l'international, ça, ça complexifie potentiellement la donne. Dans le périmètre français, on connaît un peu tous euh, globalement, euh, les spécificités de chaque pays sont, sont beaucoup plus complexes. Quoi. Et un point aussi sur l'ajustement de la gouvernance et de l'administration. Euh, évidemment, le tenant cible existe déjà, a été paramétré, avec des contraintes qui ont été définies par une gouvernance préexistante. On a forcément systématiquement des écarts par rapport au tenant de source. Donc là, il faut réussir à ajuster. Il y a des besoins métiers liés au tenant de source qui nécessitent une adaptation sur le tenant de cible. il y a aussi des choix de sécurité d'administration qui ont été faits et qui doivent être appliqués est comprise par les gens qui sont migrés, notamment par les équipes IT, et en fonction des contraintes qu'on met en place ou pas, qui doivent être expliquées aux utilisateurs. Comme ça a déjà été dit, la communication est vraiment importante. Merci. Donc, on a vu les points clés, maintenant, la migration, comment elle s'est passée donc globalement, c'était un périmètre assez restreint, on avait 135 utilisateurs à migrer. Donc on a fait un premier pilote après la mise en œuvre de toute l'infrastructure de migration pour valider que la migration se passait bien, que la donnée était de qualité et que le process fonctionnait. Une fois qu'on a validé cela, on a lancé... Donc lors du pilote, on a fait un prestaging sur une semaine pour se dire on a 5 boîtes à migrer, combien de temps ça prend à rapatrier la donnée, ce qui nous a permis après d'extrapoler sur les 130 comptes restants et de voir que si on prestageait du lundi au dimanche, on pouvait finaliser le lundi matin de la semaine suivante pour terminer la migration. Donc Du coup, c'est ce qui s'est passé dans la phase de généralisation où on a lancé donc le prestaging sur une semaine et ensuite on a finalisé la migration sur le week-end, comme ça le lundi matin, quand l'utilisateur est arrivé, il basculait sur la nouvelle boîte et le nouveau OneDrive. Si on reprend euh, vraiment euh, les points d'attention sur ce type de migration, c'est bien identifier lors d'une audit la volumétrie de la boîte, de l'archive et du OneDrive. Et il ne faut pas oublier l'archive, <rire> parce que ça peut être le piège. Comme ce sont deux boîtes différentes au sens exchange, on peut très bien migrer la boîte aux lettres, et puis l'utilisateur il retrouve sa boîte, il est content, puis un jour il se dit « ah mais j'avais une archive ». J'essaye de l'ouvrir et puis on l'a oublié. Donc euh, on s'en rend quand même compte assez vite, mais il faut être vigilant. Et euh, la partie OneDrive également, euh, là on est vraiment sur de la volumétrie, parce qu'il faut que la licence qu'on avait à l'origine et la licence qu'on a à la destination permettent d'intégrer euh, ces usages. Intégrer les usages et aussi en termes de coût, il y a quand même une histoire de coût au niveau des licences, c'est aussi de réussir à adapter, quand on passe d'une licence business à une licence enterprise, bien choisir sa licence enterprise qui couvre le besoin de l'utilisateur en termes de fonctionnalité et de volumétrie, comme Pierre vient de le dire, mais sans non plus forcément partir trop loin dans la licence enterprise, parce que plus le nombre d'utilisateurs augmente, plus le coût au final augmente avec. Donc ça, c'était donc bien notre seconde ligne. Contrôler les listings de migration. Alors, ça c'est super important. L'outil de migration, on va le provisionner avec un fichier texte. Et donc, on va lui mettre la boîte toilette source, le OneDrive, le OneDrive source. Et en face, on va mettre une boîte toilette cible avec un OneDrive cible. Et dans le cas où, en plus, on change les adresses email et on change la manière dont elles sont construites, on ne peut pas faire une simple formule Excel qui prend prénom, point, nom avec le nouveau domaine. Donc il faut faire cette conversion et quand on fait cette conversion, ben, on peut faire des erreurs de frappe et on peut surtout créer des doublons. Parce que si on a euh, Philippe Delclo, euh, donc P Delclo à Biscuit International et euh, un Pierre Delclo, ben, à la fin ça fait un P, Delco, P Delclo à Biscuit International, si on a fait le truc bête et méchant. Et donc c'est-à-dire qu'on aurait migré la boîte du second dans la personne qui existe déjà. Et donc là, euh, c'est moins rigolo. Parce que pour enlever tous les mails qui ont été transférés, euh, c'est un peu du boulot. Et pareil pour OneDrive. Donc en fait, on est obligé de tout casser, restaurer. Donc euh, on essaye d'éviter ce genre d'erreur. Donc grosse vigilance sur ce point-là. Il faut contrôler, recontrôler et, et, et recontrôler à plusieurs. Donc ça peut faire mal aux yeux. Mais bon, ça fait partie du job. Il hein, y a des côtés qui sont intéressants et celui-là un peu moins, mais euh, très important. Ensuite, ben, on valide euh, l'ensemble des prérequis techniques. Si on choisit de reconfigurer automatiquement son poste de travail euh, à l'issue de la migration, donc c'est possible pour la partie messagerie notamment, euh, ben, il faut déployer un agent et il faut valider que l'agent est bien déployé avant de démarrer la migration, parce qu'une fois que la migration est passée, l'identité qui va se connecter n'est plus la même et donc toute une migration, il ne va pas comprendre. Il ne va pas être capable de rapprocher l'ancien compte et le nouveau compte et donc du coup de faire la reconfiguration. Donc ça, c'est vraiment des éléments à... Euh, à bien prendre en compte. Ensuite bah, les échanges et le travail, on a l'intégrateur qui va accompagner les, les sociétés, enfin la société, la DSI qui euh, intègre le nouveau euh, tenante et la société qui, euh, bah, qui prend euh, qui, et qui est intégrée quoi en gros. Donc on est à tripartite, et l'idée, c'est quand même de bien s'entendre tous les trois, parce qu'on va pas forcément on va être à un moment donné peut-être pas tout à fait d'accord, ou on va pas bien se comprendre, surtout dans des contextes internationaux où euh, bah, l'anglais est la langue euh, qu'on va tous utiliser, mais on la maîtrise euh, plus ou moins bien. <rire> Donc ça c'était vraiment pas super simple mais bon en gros ce qu'il faut dire c'est voilà, prendre les besoins de l'un les besoins de l'autre et nous surtout en, en termes d'intégrateur on essaye de trouver la solution qui va aux deux parties pour que tout le monde s'y retrouve et en en termes de communication, Pierre l'a dit, euh, dans un contexte international, effectivement l'anglais, en, en français, on, toutes les subtilités techniques, les subtilités du langage, aucun problème. Euh, on prend des portugais, des français qui se mettent à parler anglais. Il ne faut pas hésiter à reformuler et à prendre peut-être parfois un peu plus de temps pour revalider qu'on a tous bien compris la même chose et qu'on va bien à la même cible. Oui, le piège, c'est de dire « oui, oui, j'ai compris », parce que finalement, on n'a pas compris. quoi. Donc, et à la fin, on a des soucis. Et bon, l'accompagnement utilisateur, même si on se dit qu'on part d'un tenant Microsoft vers un tenant Microsoft, que du coup, l'utilisateur va travailler de la même façon, mais il y a toute cette phase de migration où, à un moment donné, quand même, on va lui couper un outil pour lui remettre presque le même à côté. Mais c'est jamais totalement le même. Et là, on peut créer du besoin pour l'utilisateur. Et si on l'a pas bien prévu, bah, on va pas dire rater son projet, mais créer de la frustration auprès des utilisateurs alors que c'était vraiment pas le cas et pas souhaité. Quoi. Donc, si on reprend donc, les clés d'un succès sur ce type de migration, bon, on le dit, on le redit, c'est vraiment la première phase d'audit, d'assessment. Ensuite, une bonne capacité d'adaptabilité, c'est-à-dire que il se passe toujours un truc dans une migration qui n'est pas prévu. Donc on a beau avoir plein de retours d'expérience, avoir une bonne maîtrise, il y a un truc qu'on qu ne va pas prévoir. Et donc là, l'objectif, c'est d'être très réactif, que ce soit côté euh, DSI ou que ce soit côté intégrateur. Et cette réactivité permet en général de, de solutionner assez rapidement les, les problèmes. Et euh, bah, c'est ce que je disais juste en dessous, hein, voilà, réactivité euh, pour coller au mieux les contraintes. Euh, les contraintes liées au contexte technique. Notamment là, bah, c'était le cas de notre changement de, du PN, passer de prénom, point à pénom, bah, on a eu des doublons et rapidement, il a fallu trouver la solution pour euh, bah, s'en sortir en ayant migré euh, de boîte dans une. Quoi. Parce que c'est arrivé, malheureusement. Avec... Euh si la message reste une chose, c'est presque le plus simple à gérer. Euh, si on prend ce cas précis, euh, ça a été le seul sur l'ensemble des boîtes. Hein, donc, euh, mais euh, OneDrive, les autorisations OneDrive, compliqué à gérer. Se résout quasiment uniquement avec un case Microsoft. Euh, et ça peut prendre un petit peu de temps aussi pour euh, détricoter et comprendre. Parce que entre les délais de rétention, même si on se décide à la supprimer, à le recréer, voilà, c'est des choses qui... Qui peuvent ralentir un peu la migration et créer une frustration chez l'utilisateur potentiellement aussi au niveau de l'équipe dsi qui est intégré qui comprend pas pourquoi d'un coup ça bloque et pourquoi ça prend tant de temps à se débloquer donc c'est pour ça que cette réactivité et puis ce partenariat vraiment entre le l'intégrateur et entre les trois parties globalement doit vraiment être, être assez fort et c'est ce qu'on arrive à faire aussi justement avec Talon et bien c'est une ça nous aide à conclure Donc le partenariat. Philippe, je vous laisse démarrer. Et puis Simon, clôturera. Merci. Alors, euh, avec Talent, Talent nous avait fait la, la migration de Lotus Notes à, à Office 365. Et donc, ça, ça s'était super bien passé. Et après, il fallait qu'on trouve un, un partenaire pour intégrer nos autres entités. Donc, on a fait appel à Talent, qui nous a démontré que euh, bah, il savait gérer des projets. Euh, on a un partenariat avec Talent. Alors moi je suis arrivé en 2019 mais je pense que Simon, vous aviez déjà commencé à, <rire> à discuter avec à l'époque Biscuit-Poult euh, bien avant. Mais euh, du coup là, euh, tout à l'heure je montrais un peu toutes les acquisitions qu'il y a eu depuis euh, euh, 2019, depuis que je suis euh, euh, arrivé et c'est vrai que c'est ces talents qui à qui on a confié l'ensemble des, des intégrations et, et notamment la dernière hein, qui est la plus grosse parce que autant les autres dans cake c'était 135 boîtes, là euh, Continental crisis c'est euh, 550 euh, utilisateurs euh, donc déjà là on change un peu de dimension et puis euh, euh, on avait, on avait vraiment besoin de montrer que euh, de la France, avec nos partenaires, on était capable de gérer euh, des migrations de ce type-là. Euh, de ce type -là. Euh, Donc nous, c'est clair, on fait confiance en Talan, <rire> euh, qui a démontré euh, sa capacité à, à pouvoir gérer ce, ce type de migration. Et euh, je pense que talent aussi euh, nous fait confiance euh, sur euh, les projets qu'on mène, et notamment euh, tous ces projets, même si c'est... Euh, euh, quand même délégué euh, euh, la partie technique est quand même déléguée euh, localement euh, à la société qui est intégrée. Il euh, y a quand même une supervision on va dire du, du, du groupe donc par par Guillaume et donc voilà il faut que tout ça ça, ça puisse marcher euh, et que tout le monde puisse se faire confiance pour avancer quoi voilà et du coup ben voilà travail d'équipe euh, euh, et puis, ben, on progresse à chaque fois. <rire> les erreurs de DanCake, Cake, euh, <rire> il, y a, il y a, un an, euh, on les a pas reproduites sur, euh, sur Continental Bécris. Donc, il euh, y a peut-être d'autres écueils, mais qui sont pas forcément liés euh, euh, à la partie euh, technique. Des, des complexités, complexités qui sont un peu, un peu différentes. Voilà. Donc, euh, nous, euh, euh, franchement, on apprécie, euh, on apprécie de travailler avec Talent et Talent a démontré sa capacité à gérer des, des, des, des, des, des, des, des migrations, on va dire, de, de, taille, de taille intermédiaire, mais aussi de taille beaucoup plus importante avec Continental Bécris. Et L'histoire du muscu international va pas s'arrêter là. Euh, il y a une petite pause parce qu'il faut qu'on arrive à intégrer tout ça. Nous, euh, avec Guillaume, on a, au fur et à mesure des acquisitions, on essaie à minima de faire l'intégration Office 365, mais il y a tout le reste. Hein. Euh, il y a le RP, donc à ce moment on est en train de, de travailler sur des projets SAP. Euh, il y a les organisations qui doivent fusionner, etc. Et demain, il y aura d'autres acquisitions euh, qui euh, devront euh, à nouveau être intégrées euh, sur euh, le de Office 365. et, et et je pense qu'on renouvellera la confiance euh, que l'on a en, en talent quoi. <rire> voilà. Alors, ça va être difficile de rajouter après tout ça, mais en tout cas, merci beaucoup, Philippe, pour euh, ce retour euh, sur, euh, sur notre collaboration depuis euh, presque quatre ans. Euh, de mon côté, je suis Simon Roumaniac, je suis le responsable commercial de la région chez talent Ça fait cinq ans que je suis euh, chez talent et euh, Poult, avant, puis maintenant, Biscuit International, c'est le premier projet de migration que j'ai signé quand je suis arrivé chez Talent et on a, donc du coup, j'ai commencé. On a commencé ensemble avec un projet de 300 personnes et aujourd'hui, puisque international, c'est 4400 personnes. Donc, c'est, c'est une superbe croissance et j'ai aussi grandi avec, au fil de tous ces projets. Et voilà, je suis ravi de, d'aller là où on a, où on est aujourd'hui et le niveau de partenariat et de confiance qu'on a aujourd'hui. Ça, on le doit surtout aux équipes, aux équipes techniques talent qui, qui, qui ont toujours assuré, voilà. Un, un, au niveau technique et, et une réactivité sans faille dans les moments des fois difficiles hein, où il fallait être où il fallait être là et présent et pour que les utilisateurs derrière de, de Biscuit international ressentent le moins possible l'impact et ça voilà je tenais à les remercier euh, on est très fier de ce partenariat et, et on, cette croissance de, de Biscuit, on va pouvoir l'accompagner sur la durée, euh, on l'espère sur les futures acquisitions, mais aussi sur euh, toutes les, les évolutions que vont pouvoir avoir Biscuit euh, dans l'écosystème Microsoft, euh, au travers de bah, nous, nos expertises euh, qui couvrent l'ensemble du spectre technologie Microsoft sur les trois clouds, euh, que ce soit Microsoft 365, Azure et Dynamics 365. Donc sur l'ensemble de, de ces technos, on pourra accompagner Biscuit International dans sa croissance. Et je pense que c'est en ce sens-là voilà, qu'on a un partenaire aussi qui peut s'inscrire dans la durée, euh, qui continuera à l'accompagner avec expertise sur l'immigration et qui, sur des projets euh, voilà, euh, plus, plus vastes, euh, sera aussi euh, accompagné Biscuit International en France et à l'international. Merci à tous. Pierre, je te laisse conclure. Donc, merci beaucoup. Donc, on arrive au bout de, de cette matinée. Merci de, de votre écoute. Merci encore, Philippe-Guillaume. Est-ce que vous avez des questions pour moi, pour Philippe, pour Guillaume Est-ce que toutes les sociétés que vous avez intégrées étaient déjà impliquantes au 365 Pas forcément. On a eu des intégrations diverses et variées. Enfin, vari on a eu bah, les trois cas euh, principaux du on-prem lotus, du on-prem exchange et du tenante-attenante. -tenante. Là, on vous a présenté, c'était une migration tenante-attenante, -tenante, mais on a eu les trois cas de figure. Jusqu'à présent, on n'a pas encore eu du Google vers euh, 365, mais voilà. Donc euh, y a, évidemment, il y a des choses plus simples que d'autres. Hein, du du on-prem vers, euh, vers 365, ça c'est systématiquement, ça a été la messagerie. Techniquement, pas de SharePoint euh, on-prem, donc ça simplifie énormément. Dès qu'on parle que de messagerie, c'est très simple. On rajoute un drive, c'est simple. SharePoint peut complexifier un peu, ça, ça a été évoqué. Et Teams reste la difficulté d'une migration. De par les outils, les API fournis, les possibilités. Donc, c'est un point de frustration et de. C'est un point de frustration des utilisateurs de ne utilisateur, euh, pas pouvoir migrer Teams, même si ça reste que message instantané théoriquement mais souvent ils veulent pouvoir récupérer l'historique et bon, on leur fait comprendre que c'est pas possible et finalement ça se passe très bien Une petite question autour la sécurité euh, je sais que quand il y a un rapprochement, une fusion ou une acquisition, on n'a pas forcément la même maturité sur la partie cyber. Est-ce que ça a été une problématique, alors, que ce soit à l'intérieur du tenant, mais aussi avec des événements externes au tenant qui peuvent avoir un impact dessus Est-ce que c'est des problématiques euh, que vous avez pu rencontrer En fait, euh, euh, en même temps que... Euh, on a traité le sujet Office 365. On a l'actionnaire qui est un fonds d'investissement américain qui nous a demandé d'avancer sur la partie cybersécurité. Donc là, on s'est fait accompagner par Orange Cyberdéfense. Et donc, on a mis en place, en fait, une gouvernance de cette sécurité. Et une des premières actions qu'a mené Guillaume a été de sécuriser le tenant Office 365. Euh, euh, déjà ne serait-ce que par rapport au je sais pas comment vous appelez ça le, le, le score Microsoft, là, Microsoft ouais, le, score, le security euh, score, une chose ouais. comme ça Donc, il y a, y a eu la partie euh, initiale à la création du tenant où on l'a sécurisé on continue à le travailler évidemment donc ça c'est des choses qu'on va imposer à la société qui est intégrée et en parallèle pour l'écosystème qui pourrait vivre autour, euh, dans la même démarche en fait, dès l'acquisition on part sur un plan d'assessment. De maturité cybersécurité de l'entité qui est intégrée, et derrière on déroule un plan de remédiation sur des politiques qui ont été définies au niveau groupe et qui sont appliquées sans discussion au niveau des entités. Si discussion il y a, c'est plutôt pour aller récupérer des choses qui sont intéressantes, qui avaient été mises en place sur l'entité et qu'on n'aurait pas forcément mises en place, pour alimenter les politiques existantes. Par contre, la sécurité est vraiment pilotée au niveau puisque international et poussée sur les entités. Et du coup c'était un prérequis avant euh, la migration 60, se que ces actions si soient mieux venues... Non, alors pas réellement parce que, comme on l'a évoqué, le, la problématique c'est qu'on a une demande du, du top management d'une intégration rapide. C'est-à-dire qu'ils nous demandent euh, la Continental Bécrise, euh, l'acquisition s'est finalisée début mars, euh, dès fin avril on nous disait quand est-ce que vous migrez Donc il est difficile de traiter tout ça en, en même temps. Bon. L'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'au niveau des écosystèmes qui viennent se connecter sur 3.6.5, c'est relativement restreint dans notre contexte. Donc ça permet de dérouler la migration et de démarrer la partie remédiation cyber en parallèle. Et la cybersécurité, c'est beaucoup plus long que la migration de tenante à tenante pour Office 365 Si on veut comparer l'analogie qu'on utilise souvent, une migration c'est un sprint, la cybersécurité c'est un marathon. Je vais je pencher avec une autre question qui partir à Allemagne, alors qui m'intéresse, je vais être dans le même cas sur, sur les 2023, euh, qui est le fait qu'il y ait des problématiques, euh, on va dire, de souveraineté nationale, etc. Euh, à, à date, vous l'avez résolu Je sais pas, avec des multi géo des choses comme ça, ou vous avez dû me faire couper sur un pas fonctionnel pour adresser alors, À date, en fait, pour avancer et pour ne pas stopper la migration, ça a été poussé, donc les, les Work Council allemands, il y a différentes entités aussi en Allemagne, ont validé qu'on puisse continuer la migration. En parallèle, on est en train justement de regarder multigeo pour permettre d'être compliante au niveau de la législation allemande et de localiser la donnée uniquement pour ces utilisateurs-là au bon endroit. N'hésitez pas compliant avant. Donc euh... donc, C'est ce qui nous a permis de continuer de, de, de redémarrer la migration pour aller au bout, Parce qu'on a une, un planning qu'on essaye de respecter. Impossible. Question. Ben alors, s'il n'y a plus d'autres questions, je crois que Marie-Pierre voulait, euh, voulait vous parler. Donc, je vais lui laisser le micro. Il y a pas <rire> Enfin, je n'ai pas besoin du micro, moi. Avec la voix que j'ai, normalement, on Juste me l'enlève. Tu vas être enregistré. Ah, pardon. Merci. C'est bon, là, il marche oui, Rebonjour <rire> ben, re re à tous. Euh, Marie-Pierre Anthéry, directrice de la région sud-ouest pour Microsoft. Donc, on, on est ravis, bien, bien évidemment, de vous accueillir aujourd'hui au Microsoft Experience Lab de Toulouse. Euh, sur la région sud-ouest, on a beaucoup de chance, comme je vous le partageais tout à l'heure à certains, c'est d'avoir un lab à Bordeaux et un lab à Toulouse. Et ces lieux qui sont vraiment le symbole de l'ancrage de Microsoft en région, sachant que euh, Microsoft a toujours, pour être depuis de très nombreuses années euh, chez Microsoft, le premier qui fait une remarque, je le vois après la pause, <rire> euh, on a toujours été présents en, ré en région et je pense qu'on est un des seuls grands acteurs du numérique à avoir toujours eu une présence en région. Aujourd'hui, et ce depuis les 4-5 ans, je pense, Fabien, tu m'arrêtes si je dis des bêtises on, on renforce euh, cet ancrage régional et c'est vraiment un axe prioritaire, un axe fort de la stratégie de Microsoft France. Et euh, les Microsoft Experience Lab sont euh, les lieux totems, en fait, qui symbolisent en fait, ce, ce, cet ancrage et cette volonté de développer cet ancrage en région. Pourquoi on renforce cet ancrage C'est très simple. Euh, il y a deux principales raisons, c'est de développer et de renforcer encore et encore la proximité avec nos clients et avec notre écosystème partenaire. Quand je parle des clients, qu'il s'agisse euh, bah, des grandes entreprises euh, du CAC 40, qu'il s'agisse des ETI, des PME, des TPE, que ce soit secteur privé, secteur public, et sur l'écosystème partenaire qui est très, très riche, celui de Microsoft, pour vous donner une petite idée, c'est 10 000 partenaires en France et 80 000 personnes. Donc, euh, c'est de pouvoir voilà, être au plus près de nos partenaires comme talent qui sont vraiment... Euh, notre force et notre, notre valeur chez nos clients, euh, des startups, des ESN, des cabinets de conseil. Mais c'est aussi d'être catalyseur de l'innovation au sein même des régions. Euh, moi, j'aime à dire que quand, pour être justement depuis de très nombreuses années chez Microsoft et avoir vécu toute la transformation de ce groupe, quand on est la quatrième marque mondiale, en général, on a euh, bah, une, amb une ambition qui est euh, bah, de rester euh, leader de l'innovation sur le marché mondial et sur le marché français. Et puis on, on, se doit, on se doit, et ça moi je le pense sincèrement, on se doit d'avoir une mission qui est de développer notre impact et notre empreinte dans les territoires. Donc c'est par exemple les Microsoft Experience Lab, où, qui, qui vous sont en fait dédiés, qui sont dédiés à nos partenaires, pour ce type d'événement, comme ce matin, pour des formations, pour faire des sessions immersives d'idéation avec nos partenaires et avec talent D'ailleurs, on en a une prévue la semaine prochaine euh, pour euh, accueillir en fait tout type d'événement. L'ancrage régional de Microsoft, ça va être quoi aussi Vous voyez, à côté dans la salle à côté, il y a plein de d'étudiants, de, de, d'apprenants. C'est aussi toutes les écoles, le programme des écoles qu'on qu a développé à travers tout le territoire euh, avec des organismes de formation certifiés. C'est les écoles de l'IA, les écoles cloud, les écoles de cybersécurité qui ont pour objectif en fait, d'adresser, euh, j'allais dire deux, non voire trois enjeux. Le premier enjeu, c'est que ça s'adresse à des personnes en reconversion. Ça, c'est le premier. Donc. Quand je parlais de mission d'impact, c'est aussi l'impact sociétal qu'on veut avoir. Et c'est passionnant de discuter d'ailleurs avec les apprenants. Fabien me l'avait déjà dit, mais ça s'est confirmé. Ça, c'est le premier point. C'est aussi d'adresser en fait les enjeux de ressources, de compétences et de métiers de demain sur un marché qui est en extrême tension. Il n'y a pas un client qui n'a pas de problème en fait, euh, d'embauche, de trouver des talents et de savoir garder les talents. Ça va être aussi, quand on parle d'ancrage régional, euh, et moi, j'en suis particulièrement fière, sur Toulouse, on est pilote sur un bootcamp euh, qu'on a lancé, qui est d'allier en, fait, en quoi les métiers du digital vont être le support de la, de la transition écologique de nos entreprises. Donc, c'est quoi C'est pareil, là, on accueille des, des personnes en reconversion, euh, alors, au, euh, à l'inverse des écoles, ce n'est pas une formation certifiante, mais c'est une formation, une sensibilisation, c'est un bootcamp en fait, sur les enjeux euh, des métiers de la transition écologique, sur euh, les, quels sont les types de métiers, avec, et on a des sociétés partenaires qui travaillent avec nous sur ce bootcamp, comme Schneider, comme Orange, comme Transdev, sur les enjeux de la mobilité de demain, de la construction durable, l'efficacité énergétique. Et pour cette session, on a aussi un de nos clients et partenaires qui est une start-up de la région qui s'appelle UbiGreen et qui propose des use cases en fait, aux personnes qui vont suivre ça. Donc, et c'est aussi tout un tas de formations qu'on met à disposition de nos clients, formations gratuites sur nos solutions, euh, mais aussi sur comment euh, aller engager des talents, les retenir, euh, comment gérer sa transition euh, écologique, comment gérer sa transformation numérique, et c'est ce qu'on retrouve en fait à travers un site qui s'appelle Ma PME numérique. Voilà. Donc nous, on est ravis de vous accueillir. Euh, je ne sais pas si vous aviez la vision de tout ce que fait Microsoft en région ou si c'est une découverte pour vous. Et euh, j'en profite pour faire une petite annonce puisque je tiens le micro, donc personne ne va me l'enlever. Euh, c'est ce, concernant les écoles. Si c'est un sujet qui peut vous intéresser, Sachez qu'on monte des promos. Euh, on, va, on est en train de monter une promo euh, sur euh, École cybersécurité. Pour monter une promo, il me faut 20 apprenants et ça veut dire qu'il me faut autant de sociétés ou en tout cas un nombre de sociétés qui peut embaucher ces euh, apprenants. Donc, euh, je fais une annonce si, si ça fait sens chez vous. Voilà, Je sais qu'il y a plusieurs clients et partenaires qui sont intéressés, mais je pense que c'est vraiment un modèle très vertueux, puisque ben, on aide ces personnes qui sont en reconversion et qui sont très souvent très talentueuse. Et puis, ça permet pour vous d'avoir en fait, des embauches beaucoup plus faciles. Et on va organiser aussi, là, ça sera plutôt sur le prochain semestre, en fait, des sessions de job dating pour justement aider nos clients à trouver les bonnes ressources, les bons talents et euh, pouvoir accélérer en fait, ces synergies entre les talents du territoire et les besoins de nos clients. Voilà, mais c'est un tout petit aperçu de tout ce qu'on peut faire en région. Merci de votre écoute. À bientôt.